Geneviève, quand on pense à Christian Blacha on pense d'abord euh, télé. Vous avez fait un édito sur votre site Cricri d'Amour, qui s'appelle Cricri d'Amour. Euh, euh, il vous avait donné le feu vert pour innover côté web dès 97. Est-ce que c'est parce qu'il avait tout compris au web ou c'était juste parce qu'il n'était pas du tout réfractaire à l'innovation Je pense qu'il n'avait pas compris grand-chose, mais qu'il avait compris que ça allait être très important. Ouais. Et qu'on a eu des discussions homériques. Moi, je l'ai branché sur le web via Elvis Presley, qui était quand même l'une de ses grandes passions et un peu par le cul aussi, qui était une autre de ouais, ses grandes passions, pour euh, lui montrer qu'il fallait qu'il s'y mette, etc. Et c'est comme toujours avec lui, ça met du temps, mais une fois qu'il y est, il s'y mettait. Quoi. Euh... Il y a cru assez vite hein. et Il y a cru, ça lui posait beaucoup de problèmes, et notamment par rapport au, à l'internet des magazines, de se dire comment faire payer les internautes, ça a été des débats homériques mmh. au sein de la rédaction lui regrettant toujours, voulant toujours pousser le bouchon pour faire payer la newsletter et nous hurlant que c'était vraiment pas possible et qu'on allait tout casser mmh, C'était pas Quand M6 supprime euh, Culture Pub et il migre sur le web, c'est un des premiers avec arrêt sur image, il y avait euh, Schnee Darman qui avait fait ça aussi pour son émission ça aussi c'était assez osé à l'époque euh, c'est un pari, euh, il était bien entouré <rire> c'est pour ça qu'il a fait ça, ou oh là ça y est à cette époque là il avait compris les enjeux du web et il s'était dit l'important c'est d'exister, de faire parler de nous, donc restons présents sur internet il adorait la télé, il adorait faire ce qu'il faisait, et donc pour lui, le web, ça a été une manière de continuer, il ne s'est pas posé la question. L'important, c'était de diffuser C'était Quel de que soit le tuyau Oui, oui, tout à fait. Vous avez regardé, évidemment, j'imagine, tous les hommages, on en a vu une petite partie, mais il y en a eu énormément. Est-ce que, selon vous, il collait au personnage, ces hommages Je trouve qu'il y a un côté qui ne ressort pas, mais qui, moi, pour moi, est le plus important, c'est que c'était quelqu'un de profondément gentil. Mm -hmm. Et évidemment, ça, les gens ne peuvent pas le sentir avec euh, en voyant juste une personne à la télévision. Mais c'était quelqu'un de très aimant, très rock'n'roll, assez punk dans sa manière de faire des affaires, d'être en relation avec son environnement professionnel. C'était quelqu'un de très vivant. Mmh. Parce que quand on lit les témoignages de ses collègues, alors peut-être plus récents, hein, qu'ils l'ont connu moins longtemps que vous, c'était plutôt quelqu'un de bourru, qui faisait un petit peu peur. Euh, des fois, il était un peu, un peu franc du collier. Ça pouvait, ça pouvait impressionner. Euh, il se savait aimer comme ça, euh, ou il s'en fichait. C'était pas du tout quelqu'un qui... Il s'en fichait pas du tout. Il était assez écorché et très pudique. Mmh. Donc c'était, il pouvait surveiller lui, euh, il googlait son nom pour voir ce, ce qu'on disait sur lui ou tout. non. C'était pas le genre. Non non, c'était vraiment pas euh, de ce point de vue là un homme, un présentateur télé. Mmh. C'était <rire> quelqu'un qui était dans la vie, dans ce qu'il faisait, dans ses passions et ça passait. Alors il était passionné de télé. C'est vrai que parfois son personnage le dépassait, mais la plupart du temps c'était bien Christian qu'on avait affaire. J'enlèverais mmh. vous le, le, le, la question que je vais vous poser. vous l'avez croisé plusieurs fois, j'imagine. Comment le voyait le monde de la pub comme un un ovni ou comme un, un très bon vulgarisateur Non, pas comme un ovni. En fait, euh, ce qu'on appréciait, c'était le fait qu'il aimait les idées. Et ouais. du coup, euh, bah, dans notre milieu, tous les créatifs se sentaient proches de lui parce qu'ils sentaient que Christian défendait les idées, donc les défendait de certaine façon. Vous êtes d'accord pour dire qu'il a vulgarisé la pub Parce que c'est ce que j'ai dit en introduction tout à l'heure, mais c'est vrai que pour des générations... Moi, je Combien voulais... d'entretiens d'embauche on, on vous a cité Culture Pub